BFM Business. BFM Bourse. Partageons nos valeurs. Chaque jour, en effet, des idées de valeurs, de thématiques socialement responsables. On est en phase de dégonflement hein, sur, sur les marchés, une phase de transition économique majeure. Les entreprises doivent euh, véritablement apprendre à zigzaguer au jour le jour dans un contexte en plus de taux qui remontent, des taux de refinancement pour elles qui remontent. Max Hamelin vient de nous rejoindre, gérant pour Trust Team Recovery, ce, ce, ce nouveau fonds d'ailleurs, je crois. Bonjour. Bonjour. Vous allez tout nous expliquer. Dans ce contexte de transition, les valeurs en retournement constituent-elles une opportunité Est-ce que c'est par le prisme et le biais des valeurs en retournement qu'on peut essayer de faire de la transition économique que l'on est en train de vivre, de vivre Pourquoi pas une, une opportunité d'investissement en tout cas, chez Trust Team, on y croit fortement. Le cycle économique dans lequel nous étions a été perturbé avec le Covid et on a une révolution numérique qui s'opère depuis de nombreuses années déjà. Cela perturbe les entreprises. Beaucoup de, beaucoup de sociétés sont, sont, sont perturbées avec cette révolution numérique parce qu'elles ne se sont pas adaptées. En fait, les entreprises doivent pour cela se transformer pour récupérer de la croissance pour retrouver de la croissance nous de notre côté on a trouvé qu'il était intéressant de s'intéresser à ces sociétés qui avaient par le passé souffert qui s'étaient transformées alors par divers, divers moyens, soit un changement de management, soit un changement de stratégie ou tout simplement vers, en se tournant vers la digitalisation. Donc ces sociétés qui, qui, qui ont souffert et sur lesquelles il y a, il y a énormément de potentiel de, de, de rebond. Ok, potentiel de rebond parce que ces valeurs avaient sous-performé. Est-ce qu'investir dans les entreprises en transformation, en retournement, ce n'est pas tout simplement revenir à une gestion value classique. Euh, oui, on pourrait se dire ça, effectivement, une, un retour à, à une gestion value classique, sauf que nous, euh, chez Trust Team, on part de la vie de l'entreprise. Euh, pour nous, euh, on, on s'occupe plus du client, on s'occupe de l'entreprise, euh, on se tourne vers la valorisation un petit peu plus tard. On regarde la vie de l'entreprise et ça nous évite, en fait, de sélectionner euh, tout un tas de valeurs euh, value qui, finalement, pourraient ne pas rebondir euh, parce qu'elles ne sont pas entrées dans cette phase de, de transformation euh, dont je vous ai parlé euh, auparavant. Mm -hmm. Et justement, par le prisme de l'ISR aussi, cette thématique d'investissement, l'investissement socialement responsable qui monte en puissance, est-ce qu'on peut se dire que les valeurs en retournement, les sociétés qui se transforment, euh, peuvent, pour certaines d'entre elles, aussi répondre aux critères de l'ISR, cocher les cases de l'ISR. Euh, comme vous le savez, chez Trust Team, euh, nous, le prisme de. de l'investissement, mmh. euh, c'est la satisfaction client. Euh, pour nous, euh, le client c'est l'actif principal de, de, de l'entreprise. Euh, ces valeurs recovery en fait, peuvent très bien euh, répondre à notre thème d'investissement, c'est-à-dire que pour la majorité des fonds, nous investissons, nous investissons sur les leaders de la satisfaction client. Euh, là, ça peut très bien être les leaders de la satisfaction client, mais euh, ça peut aussi être euh, sur une tendance dynamique en de satisfaction client, c'est-à-dire qu'on peut très bien investir sur une société qui euh, part de plus bas, qui s'intéresse aux clients et euh, on voit que cette satisfaction client augmente au fur et à mesure du temps. Mmh. Euh, ça nous fera rentrer dans la, sur la valeur euh, dans, dans notre fonds euh, Trust Team Sélective. Alors du coup, euh, pour illustrer les choses, pour apporter des idées aussi à ceux qui nous suivent et qui veulent peut-être diversifier leur portefeuille, se dire, qui se disent peut-être qu'en phase... De remise en cause économique de beaucoup de modèles, investir dans les valeurs en retournement peut être intéressant. Quelle valeur vous semble offrir un... Un potentiel sympa, on va dire, en bourse pour la suite, une valeur que vous auriez intégrée dans, dans ce nouveau fonds que vous proposez Alors, euh, effectivement, il y a une valeur euh, qui est très connue des investisseurs, mais qui est totalement délaissée depuis de nombreuses années, c'est Cadian. Alors, Cadian, qu'est-ce que c'est C'est lex Neopost. Tout le monde connaît Neopost. Mm. Euh, ce sont les machines à franchir, toutes les entreprises sont, sont dotées de, de, de machines à franchir, c'est le numéro 1 européen, c'est le numéro 2 mondial derrière l'américain Pitney Bowes. Euh, cette entreprise, durant des années, durant dix ans, a été, a été gérée par, par l'ancien directeur financier. Et en fait, pour euh, combler la décroissance qui, qui commençait à se, à se retrouver sur, cette, sur ce marché du courrier, finalement, ah oui. euh, il a fait de nombreuses acquisitions, il a procédé à de nombreuses acquisitions, des sociétés qu'il a payées quelquefois très cher et qu'il n'a pas su intégrer réellement. C'est resté des entreprises à part euh, à droite à gauche. Et en 2018, en fait, le board a décidé de de séparer de cette personne et de nommer euh, un français qui travaillait aux États-Unis euh, dans une société de logiciels, euh, Geoffrey Godet, euh, qui euh, a fait un check-up de la société euh, lorsqu'il est arrivé. On a mis de nombreux mois avant de le, de le rencontrer. Euh, et puis il nous a présenté un, un plan, un plan stratégique en 2019 euh, un plan stratégique qu'il a nommé Back to Growth pour retrouver de la croissance euh, tout simplement et la promesse a été tenue bah, la promesse est en train d'être tenue. Euh, en fait, il déjà, il a fait le ménage sur les euh, sociétés qui, qui, avaient été qui avaient été achetées auparavant et qui ne l'intéressaient plus. Euh, il a recentré sur, euh, sur certaines zones géographiques. Euh, il a gardé, bien entendu, le cœur de, de métier de, de, de Cadian, c'est-à-dire les machines à franchir où on travaille sur, sur, euh, sur des nouveautés. Euh, il continue d'investir pour, pour euh, prendre des parts de marché, euh, malgré la décroissance du marché, euh, des parts de marché à Pitney Pitnebose. Et euh, il a intégré des nouveaux business euh, à côté, euh, des business qui sont euh, le logiciel et les parcelles lockers, c'est-à-dire les consignes euh, pour les colis. Euh, donc on est avec un marché euh, en décroissance sur euh, la partie euh, courrier classique, courrier classique oui, hein, bon vous sûr. savez comme dans toutes les entreprises mmh. effectivement il y a moins de courrier oui. mais euh, beaucoup de croissance sur les deux autres activités qui certes sont moins rentables parce que la vache à lait, ça reste les machines à franchir mais, euh, mais en fait ce qu'il veut c'est retrouver l'équilibre en fait entre l'activité principale et les deux autres. Et vous y croyez donc Bien sûr je pense que c'est c'est une valeur à redécouvrir. Voilà, allez-y. Vous... Oui, c'est une valeur à redécouvrir <rire> parce qu'elle n'est elle est pas chère. Oui. Euh, donc effectivement, nous sommes, je pense, sur, sur, un, sur un point d'inflexion au niveau de la croissance. Euh, cette année, on va retrouver de la croissance au, au sein du groupe, d'autant plus que c'est une valeur dollar. Donc euh, on y croit, chez Trustim, on y croit. Quadient, on peut l'appeler Q-U-A-D-I-E-N-T pour ceux que ce titre intéresserait ceux dont ce titre pourrait parvenir à Titiller la curiosité. Merci d'être passé nous voir. Max Hamelin donc, et ses équipes chez Trust Team. Cette idée d'investissement dans les valeurs en retournement et quadiant parmi vos fonds. Merci. À bientôt. Le CAC 40 toujours en être repli. Dans un instant, on va reparler. On va parler aussi de Wall Street qui souffre énormément. Et l'impact de cette nouvelle baisse du Nasdaq de plus de 3,5%. L'impact sur les cryptos. On va suivre Tiens, le Bitcoin. Le club BFM crypto à suivre dans un instant. Le Bitcoin passe à nouveau sous les 30 000. 29 000 dollars à l'instant. À tout de suite.